Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Mac, on va parler MacBook Pro, MacBook Air. Vous voyez peut-être déjà de quoi je veux parler. Tout simplement, j'ai décidé de passer du MacBook Pro 16... Sous Intel au nouveau MacBook qui sont sortis, notamment le MacBook Air avec cette nouvelle architecture M1. Alors, l'objectif de passer de l'un à l'autre, c'est tout simplement de pouvoir faire exactement ce que je pouvais faire avec mon MacBook Pro 16 pour moins cher. Est moins encombrant la nouvelle architecture m1 proposée par apple dans ses derniers dans ses tout derniers euh, ordinateurs portables et le mac mini me laisse espérer qu'en effet euh, ça serait possible ça serait possible d'avoir euh, les mêmes usages que je peux avoir sur mon macbook pro 16 pouces qui coûte euh, pratiquement 2600 euros sur un macbook air avec cette nouvelle architecture m1 qui coûte à peine entre guillemets 1300 euros donc deux fois moins cher du coup dans cette vidéo je vais vous partager euh, finalement les, les différents usages que j'ai euh, d'un mac euh, que ce soit du point de vue personnel mais également euh, professionnel hein, comment je m'en sers et finalement je vais vous décrire mon expérience par rapport au macbook pro 16 pouces est ce que j'arrive à utiliser ce macbook air de manière aussi fluide, aussi réactive Est-ce que j'arrive à lancer certains logiciels gourmands et à les utiliser de manière agréable Au-delà de ça, on va parler du format de ce MacBook Air, hein, parce que c'est totalement différent par rapport à un MacBook Pro 16 qui se veut quand même portable, mais le MacBook Air, c'est encore un niveau au-dessus en termes de portabilité. Et enfin, on fera un petit peu le comparo, la différence entre le MacBook Pro 16, ce que j'ai perdu en passant sur le MacBook Air, parce qu'en effet, il y a certaines fonctionnalités qui ont disparu. Est-ce que ça me gêne Est-ce que ça me gêne pas On verra ça également en fin de vidéo. Et voilà, on perd pas plus de temps et on se lance directement. Je vous partage mon expérience par rapport à mes usages que je pouvais avoir sur le MacBook Pro 16 et que j'ai du coup de nouveau sur ce MacBook Air puce M1. Alors comme un peu tout le monde, moi aussi je consomme euh, du contenu vidéo, contenu musical, en vidéo que ce soit du contenu Full HD ou 4K, sur ce MacBook Air ça ne pose aucun problème. Exactement comme sur le MacBook Pro 16, je le précise quand même du coup pour le MacBook Air parce qu'on avait affaire dans les générations précédentes à certains MacBook Air qui n'arrivaient même pas à lire de manière fluide un flux 4K. Donc là ici je le précise bien, aucun souci sur le MacBook Air, les vidéos en 4K se lisent très très bien dans la meilleure des fluidités et on peut consommer du coup tout un tas de contenu en streaming, aucun souci à ce niveau-là. Bon finalement, avant même de le consommer ce contenu multimédia, il faut peut-être le créer. J'avais l'habitude, puisque je fais des vidéos et même parfois comme passe-temps, de euh, faire des montages vidéo. Bon pour cela j'utilise le logiciel Final Cut Pro, donc ce logiciel a très vite été rendu compatible avec cette nouvelle architecture M1 donc aucun souci j'ai l'habitude moi de faire du montage vidéo sur des fichiers en 4k avec un débit à 100 mégabits par seconde et la plupart du temps je reste sur du 25 images par seconde et donc du coup sur final cut aucun souci vraiment on sent que c'est un logiciel qui a été développé par apple pour euh, du hardware apple j'ai eu exactement la même sensation de fluidité que je pouvais avoir sur mon MacBook Pro 16, c'était vraiment très agréable. Aucune réelle latence. Tout s'exécutait de manière très fluide et même l'export de la vidéo est allé vraiment assez vite, même plutôt, C'était très surprenant. J'avais même l'impression que ça allait plus vite que sur mon MacBook Pro 16. Bon, je me suis pas amusé à chronométrer, mais en tout cas, ça donnait cette impression. J'ai juste eu quelques petits bugs, mais qui n'avaient rien à voir avec un quelconque essoufflement du MacBook Air. Euh, ça arrive parfois qu'on ait des soucis de pistes audio qui ne se lisent pas, ce genre de choses bon un petit redémarrage du logiciel et c'était résolu et puis aujourd'hui ces soucis ont été résolus par une mise à jour donc pour ce qui est de final cut pro aucun souci malheureusement j'ai pas testé sur d'autres logiciels de montage vidéo parce que j'utilise vraiment que final cut je sais que adobe a rendu déjà euh, pratiquement l'ensemble de ses logiciels compatibles nativement avec la nouvelle architecture m1 des nouveaux mac donc ça devrait être sensiblement la même chose la même sensation agréable de fluidité et de réactivité. Bon, au delà euh, du montage vidéo, je fais également un petit peu de retouches photo, Pas grand chose. J'utilise Lightroom. Un logiciel d'Adobe. Pour bon, personnellement, je fais de la retouche simple, hein, c'est-à-dire que vraiment, euh, je modifie très légèrement le contraste, enfin vraiment quelques petits aspects, c'est vraiment pas quelque chose de très poussé. Parfois même, euh, je me prends même pas la tête et je lance l'amélioration automatique de la photo. Donc du coup, le peu que j'en faisais, euh, franchement, ça a fait le taf, ça a fait le boulot, j'ai pas vu de différence par rapport à mon MacBook Pro 16, donc également à ce niveau-là, aucun souci. Bon, que ce soit maintenant pour mes études, hein, parce que j'utilise du coup ce MacBook Air pour mes études, je code un petit peu. Alors au moment où j'ai eu ce macbook air j'avais un projet de concevoir une application ios donc je suis passé par le logiciel xcode hein, l'environnement le, de développement qui permet de développer euh, tout un tas d'applications pour l'univers apple du coup j'utilisais le langage swift et j'utilisais le framework swift ui framework très intéressant parce qu'il permet justement d'avoir une preview en parallèle de son code pour voir les changements qui sont effectués directement dans l'interface graphique. Donc ça, normalement, c'est relativement gourmand en ressources. On aurait pu croire que le MacBook Air ne se débrouille pas si bien que ça dans ce domaine, du coup. Eh bien non, encore une fois, ça fonctionnait super bien, extrêmement réactif. Il n'y avait pas de surchauffe particulière, parce que ça, c'est aussi très important. J'en ai pas parlé euh, par rapport au montage vidéo, mais en effet, il n'y a pas de surchauffe. Alors forcément, quand il est en train soit de compiler, soit en train d'exporter une vidéo... On a monté bon il chauffe un petit peu plus mais il monte pas dans des sphères incroyables donc du coup il limite pas euh, sa puissance et donc du coup on a un résultat qui est extrêmement réactif et très fluide très agréable finalement à utiliser également du point de vue du code et enfin on va dire en dernière utilisation hein, c'est vraiment que j'utilise des petits logiciels alors j'utilise pas forcément euh, des logiciels de grands éditeurs j'utilise pas Parfois petites applications piochées à gauche à droite pour combler les quelques petites lacunes de macOS, notamment un gestionnaire audio, également un logiciel qui permet de voir un petit peu la température de mon Mac, bref des, des petites applications qui malheureusement pour certaines, puisque voilà, en effet, pas, ça doit pas être une énorme équipe de développeurs, met un petit peu de temps à euh, se rendre compatible, soit avec la nouvelle architecture M1, soit carrément avec la nouvelle mise à jour de macOS, la nouvelle mise à jour Big Sur. Donc voilà, là, ça a été un petit peu plus contrasté. Il y a certains logiciels qui sont arrivés rapidement à se mettre à jour, d'autres non. Alors, on a Rosetta qui comble un petit peu ce souci de comptabilité non pas de comptabilité, de compatibilité. Mais voilà, ça ne fait pas de miracle. Certaines applications ne se lanceront quand même pas et d'autres seront considérablement ralenties, ce qui ne voilà, rendra pas l'expérience très intéressante. Mais bon, un peu de patience. Hein, il ne faut pas euh, non plus se, trop se prendre la tête là-dessus et attendre que l'équipe de développeurs de l'application, de la petite application en question, mette à jour son application. Donc voilà, il faut vraiment se dire que quand on passe, même encore aujourd'hui, AC, Mac M1, il y a toujours ce petit risque que certains logiciels, certaines applications ne soient pas encore compatibles ou pas totalement compatibles, c'est le risque, c'est le risque finalement de ce nouveau hardware et de cette révolution qui est en marche du côté d'Apple. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents usages que je pouvais avoir sur ce nouveau MacBook Air, on va parler du format, puisque forcément, ça change pas mal de passer d'un MacBook Pro 16 pouces à un MacBook Air plus M1, et donc du coup, avec ce format 13 pouces, beaucoup plus transportable. Je passe du coup d'une taille d'écran de 16 pouces à 13 pouces. Au premier abord, on a l'impression que 3 pouces de différence, ça fait pas grand-chose. Mais n'oublions pas que c'est euh, la diagonale. Donc la diagonale, ça va très très vite. On ressent très très vite quand c'est plus grand ou plus petit. Personnellement, je ne me suis pas senti trop à l'étroit. C'est vrai que quand on a un grand écran comme sur le MacBook Pro 16, on prend rapidement ses aises, on n'hésite pas à mettre des fenêtres à gauche, à droite, à prendre la place qu'on a et on a bien raison. Sur ce MacBook Air, bon, on s'organise différemment, on gère différemment les différentes fenêtres et moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler sur un écran externe, donc... Bon, ça m'a pas forcément choqué. En déplacement, c'est sûr que c'est un peu plus étroit. Mais personnellement, ça ne m'a pas gêné. Surtout que même en déplacement, j'hésite pas à dégainer euh, mon iPad. Pro euh, 12,9 pouces et en sans fil je peux avoir un double écran deux écrans 13 pouces côte à côte en sans fil avec euh, mon euh, ipad pro donc finalement j'ai pas été trop euh, embêté à ce niveau là en tout cas j'ai rapidement trouvé une solution pour certains usages où on a vraiment besoin de comparer deux écrans bon finalement j'en je ai, ai parlé pratiquement en petite introduction euh, le poids est vraiment différent on passe euh, d'un euh, macbook pro 16 qui d'ailleurs euh, j'ai pas les chiffres en tête mais je crois qu'il pèse euh, un peu plus de de 2 kg pour éviter de dire des conneries je vais peut-être quand même vérifier voilà donc ça se confirme 2 kg pour le macbook pro 16 et seulement 1 kg 284 pour le macbook air architecture m1 donc voilà on voit qu'il y a quand même une belle différence et ça se ressent c'est vrai que sur le côté portable hop on l'insère facilement dans son sac et on le sent pas surtout quand on porte son sac un petit peu tout au long de la journée quand on fait des tournées ce genre de choses ça joue et puis forcément, hein, puisqu'on est. On parle de portabilité, l'encombrement hein, d'un euh, MacBook Pro 16, hein, forcément il faut bien le loger quelque part, euh, cet écran de 16 pouces. J'étais pas forcément gêné par l'épaisseur euh, du MacBook Pro 16, mais c'est vrai qu'il était très encombrant. Là avec ce MacBook Air, euh, c'est vraiment vraiment beaucoup plus portable, plus agréable à trimballer à gauche à droite on a vraiment l'impression d'avoir un ultra portable. Bon, ok, maintenant, on va terminer par les fonctionnalités, euh, finalement, que j'ai perdues en passant du MacBook Pro 16 au MacBook Air Architecture M1. Et oui, la liste est longue tout de même. Bon, ça peut déranger certains ou pas. On commence tout de suite. On perd la fameuse et très décriée, très débattue Touch Bar. Bon, personnellement, j'étais plus euh, quelqu'un euh, de favorable à cette Touch Bar parce que je la trouvais quand même utile, surtout quand on n'a pas forcément les raccourcis clavier en tête parce qu'il y en a une belle, une belle liste euh, sur macOS. Quand on n'a pas, du coup, ces raccourcis clavier en tête, on a tout de suite un petit logo qui nous permet rapidement, tac, de créer une modification directement sur la touch bar. En effet, il faut regarder son clavier. Donc, du coup, on n'a plus euh, l'œil. Enfin, c'était vraiment l'argument que certains disaient. Voilà, on n'a plus l'œil sur l'écran. Du coup, euh, bah, c'est c'est voilà, pas évident à utiliser. Bon, personnellement, au moment de faire ma commande, je me suis dit, bon, OK, je vais perdre la touch bar. Finalement, bon... Voilà, euh, je l'ai perdu, je me suis réhabitué, parce que c'est vrai que j'utilisais quand même certaines fonctionnalités, j'avais l'habitude d'utiliser certaines fonctionnalités euh, de cette Touch Bar. Je vis bien sans, c'est bon. Mais bon, si un jour, euh, ils nous pondent euh, un MacBook Air avec une Touch Bar, je serai content. On perd également euh, en termes de haut-parleur. Alors certes, on est sur un encombrement, comme je l'ai dit, euh, beaucoup plus restreint. Donc du coup, ils ont dû faire des choix. Ils ont dû finalement euh, réduire la puissance des haut-parleurs et leur qualité. Hein. C'était vraiment vraiment très très impressionnant sur le MacBook Process. J'avais adoré les haut-parleurs. C'était un vrai bonheur d'écouter de la musique ou de regarder des films avec. Un vrai effet euh, stéréophonique. C'était vraiment superbe là sur ce MacBook Air. Ça fait le travail, mais franchement, bah, voilà, je ne prends pas autant de plaisir qu'avec le MacBook Pro 16. J'en garde d'ailleurs un, un souvenir ému. On perd également, enfin je perds également en passant du MacBook Pro 16 au MacBook Air, la fonctionnalité euh, micro-stéréo hein, euh, qui vantait une qualité de captation et de retranscription de la voix meilleure, que ce soit pour des appels ou pour enregistrer directement sa voix. Je le perds. Bon, pour autant, le micro du MacBook Air reste très bon. Pas aussi bon que celui du MacBook Pro, mais bon, ça suffit amplement. Croyez-moi. Ça a été largement testé, surtout quand on est en télétravail à faire des visioconférences. Ça fonctionne très bien, on est très bien entendu. Ça aurait été bien de l'avoir cette fonctionnalité, mais on ne l'a pas, tant pis. Bon là par contre, on va parler également du fait qu'on perd deux euh, prises USB-C. Hein, on passe de 4 sur le MacBook Pro 16 à 2 euh, sur le MacBook Air. Ça peut être gênant. J'ai essayé de m'adapter du coup de ne pas subir euh, cette perte euh, d'USB-C. Bon forcément on compense hein, par euh, des hubs ou... Euh, euh, moi, j'ai euh, l'écran LG Ultra Fine qui, à l'arrière, propose du coup quand même pas mal de ports USB-C, certains Thunderbolt 3, d'autres USB-C. Bon, donc du coup… J'ai pas vraiment subi cette perte, mais je peux comprendre que pour certains qui sont en mobilité, de passer de 4 à 2 ça peut être frustrant. J'ai essayé de m'habituer, j'y suis arrivé j'espère que vous en faites autant. Bon, et puis sur le MacBook Pro, j'avais 16 Go de RAM, ici je suis sur 8 Go de RAM. J'ai très très largement hésité à passer enfin à garder 16 Go de RAM, à prendre 16 Go de RAM et ne pas me contenter des 8 Go. J'ai regardé pas mal de tests sur internet euh, qui comparaient deux versions, les deux versions 16 et 8 Go et apparemment, il n'y avait pas tant de différence que ça, la de prix était quand même assez grande il me semble qu'on était entre 200 et 300 euros de plus pour avoir euh, les 8 gigas supplémentaires et du coup passer à 16 j'ai fait l'impasse comme je vous l'ai dit j'utilise certains logiciels qui sont quand même assez gourmands euh, comme final cut xcode même euh, lightroom qui est quand même un petit peu gourmand et j'ai pas eu de souci avec ça j'ai jamais eu de souci euh, de saturation euh, de la ram donc prenez 8 gigas 16 si vous avez les moyens et un gros budget 8 si il euh, n'y a pas de souci. 8. Bon, détail aussi euh, très, très légèrement euh, différent entre le MacBook Pro 16 et le MacBook Air, le trackpad qui est plus petit sur le MacBook Air. Bon, encore une fois, si on mesure, en effet, c'est différent à l'usage. Bon, de toute manière, comme je l'ai dit, j'utilise un écran externe. Donc moi, la plupart du temps, hop, je viens pluger directement une prise USB-C. Je ferme le MacBook Air et j'utilise un clavier externe. Et le Magic Trackpad 2 d'Apple, donc j'utilise pas vraiment le trackpad interne. Donc ça m'a pas gêné, et même en mobilité, c'est pas très gênant, on s'y accommode. Et enfin, et ça en a refroidi plus d'un, bon, mauvais jeu de mots pour parler de système de refroidissement. En effet, sur ce MacBook Air, comme c'est le cas depuis un paquet de temps, je crois, il n'y a pas de système de refroidissement sur ce MacBook Air par rapport au MacBook Pro 13 ou au MacBook Pro 16 pouces et même les 15 pouces euh, qui étaient sortis auparavant. Bon, ça aussi, ça m'a fait vraiment, vraiment réfléchir. Est-ce que je prends euh, le MacBook Air ou le MacBook Pro 13 qui, lui, a le système de refroidissement Bon, euh, on peut douter. J'ai douté. Il n'y a pas de système de refroidissement. Comme je l'ai dit, pour les différents usages que j'en ai, j'ai pas été gêné par des grosses montées de chaleur qui brident énormément euh, la puissance du Mac. Donc, conclusion, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été grave. Bien sûr, encore une fois, si l'aspect portabilité n'est pas forcément un argument et que vous préférez assurer le coup avec un macbook pro avec un système de refroidissement et en plus de ça la puce m1 n'hésitez pas pour l'instant il n'y a que le macbook pro 13 et le mac mini qui sont en puce m1 et qui ont ce système de refroidissement bon là j'ai été très complet on va essayer de conclure bon finalement euh, c'est euh, parfait j'ai l'impression d'avoir un macbook pro 16 pouces dans le corps euh, d'un macbook air bon bien évidemment comme j'ai dit je perds certaines fonctionnalités qui ne me gênent pas personnellement au quotidien qui aurait été peut-être un ajout intéressant mais qui ne me gêne pas donc c'est parfait vraiment vraiment une très très belle puissance c'est vraiment au moins aussi puissant que le macbook pro 16 voire peut-être même plus puissant que dans certains usages et tout ça bien sûr avec une portabilité, une légèreté et donc du coup une efficacité en déplacement indéniable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. il voilà, ne faut pas que je tape le micro là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu pour la soutenir et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao